Très, très attention savoir casser sinon j'ai déjà cassé pas mal de pièces donc cette fois il faut aller voilà pour l'instant je vois pas la différence je vais utiliser les dessins. espérant ne pas casser voilà à 10 c'est très petit les pièces et voilà. pièce 10 passe à travers comme ça et se dirige vers le haut 38 qui soulève encore plus qui okay, est sur du côté 38 voilà mmh. 35 c'est les ronds 34 c'est les sortes d'aimants mmh. Okay. Okay. A consiste deux fois attention ne pas casser Tenir sur ça avec la gravure vers le haut, ça va jusqu'au bout. On va monter jusqu'au bout. Je vais mettre le deuxième de Disco bout Toi disco C'est difficile à travailler, mais en plus c'est fragile. Donc, il faut faire glisser comme ça. Non, pas. Non, pas and drama. c'est ah, bon ils si sont rentre dans le bon trou là voilà, c'est bon lui il n'est pas dans son trou ah c'est bon là ils sont rentrés tous les deux, ah oh, je j'ai cassé, là et là, je pousse cette pièce aussi, qui n'est pas rentrée, ah là, c'est rentré, et la dernière pièce, c'est bon, là, tout est rentré. C9. C9. Dans le C23. Dans le trou aussi. côté là c'est 17 c'est 16 c'est 19 C'est la plus petite. C'est 20, la plus petite. Voilà. Ce côté... Après, il y a la pièce ici, qui est la queue. Non? C'est pareil, les deux côtés. Comme ça. Faire rentrer un petit bout. Utiliser ça. Jeter ça pour aider. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai cassé ici en premier. je pousse jusqu'au bout d'abord, je pousse ici, après ça permet d'avoir il y a un milieu, il y a un trou aussi à faire rentrer, par contre c'est pas évident sans le casser, Voilà, c'est bon maintenant. En fait, il n'y a rien qui est fixé, c'est juste rentrer dans le trou, c'est tout. Il faut faire attention au trou milieu, au centre. Donc, il faut rentrer ici là bas. Après, faire attention au trou milieu. Et pousser les deux là. Avec l'hélice. Là, c'est bon, normalement, ça va casser la force. D'accord, il se colle sur la fente. Ici. On ne vise pas le centre, mais on vise l'oreille de Mickey Mouse. Pareil. B10, l'autre côté. Dans les pièces père hein. ça tient pas solidement, ça bouge. Ça tient sur. Il y a le trou, d'accord. Il y a un trou de devant. Je le fais dépasser un peu le bout que j'ai inséré. J'ai cassé le deuxième bout. BC, c'est sur le côté. BC, c'est par là. Ah non, c'est celui-là. Et... B13. Dans votre sens. B14, je ne suis pas trompé quand je parle. B14, non, c'est bon. B14. Voilà. B14. Après, il faut traverser deux planches. petit à petit et on passe à la deuxième couche. Donc ils sont déjà bien placés grâce aux premières planches. Voilà, ça, ça il va tout seul maintenant. Termine la base. Voilà. Maintenant, on va être beau. Voilà. C'est fort. Là, ça tient mieux. On va essayer maintenant. Dans la, la partie grosse, c'est devant et derrière. Donc, ça, c'est pour maintenir le navire. avec des deux fentes qui est fait pour bloquer c'est très très bien fait pour la partie basse oui ça bloque bien en plus il faut pousser légèrement pour faire rentrer dans la fente et pour maintenir le navire c'est très bon voilà, on entend le clic de, du blocage ici j'ai pas encore entendu légèrement ah, bon. voilà c'est fait c'est fini